Chers traders et investisseurs, lundi 21 septembre, bonjour. Alors la logique prédomine enfin. En effet, nous sommes cernés de mauvaises nouvelles. Et ce ne sont pas les éventuelles promesses de vaccins qui suffisent à maintenir le marché à ces niveaux, en tout cas depuis vendredi dernier. Entre toutes les mauvaises nouvelles sanitaires, les mises au chômage qui se succèdent, le Brexit qui ne s'arrange pas, etc. etc., On peut en trouver à l'envie. Il y a X raisons de baisse que nous, qualif que nous qualifions pour ce qui nous concerne de saine. Le prochain objectif pour le DAX est à 12 500. Nous sommes à 12 700 à l'heure à laquelle nous nous parlons, et nous ne serions pas étonnés que nous y allions le, les, les atteindre à très court terme. Cependant, encore une fois, les Américains vont nous donner le « là » et montreront la voie, donc nous ne sommes sûrs de rien du tout. Il faut toujours continuer à vivre au jour le jour. Dans ce contexte, nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin avec deux... Très belle médaille, espérons un après-midi tout aussi animé. Nous vous souhaitons à tous d'excellents traits, d'une très bonne journée et à demain.